Toki, très très gros perso. Ne pas s'enflammer. En fait, cette méta est particulière parce qu'il faut arriver à construire des choses fat, on le sait. Mais il faut arriver, non, il faut pas trop perdre de points de vie non plus. Il faut trouver vraiment un équilibre qui est bah, extrêmement difficile. Bon, Toki, ça reste quand même un perso euh, incroyable. Ça reste un perso incroyable. Parce qu'on a justement la nouvelle curve. Bon. Ah. bon, après il fallait bien qu'un jour j'ai pas de token. Hein. <rire> Je peux pas toujours avoir des tokens. Euh, ok, ok. Bon, on va prendre sûrement mon robot, contre l'aile de la muerte. Ouais, le problème c'est que on va up, et on va up. Normalement on peut derrière vendre le token, enfin vendre la pièce ou le token, pouvoir. Et en fait, on sur le tour où normalement on achète 2 ta 22, on achète 2 ta 23. Après, robot toutou, c'est pas une carte horrible, donc on peut se dire que toutou plus un taverne 3, c'est mieux que vendre toutou pour acheter deux tavernes 2, vous voyez. Et l'avantage, c'est que on aura en plus euh, la, le choix. Donc on en aura deux des trois, il y en aura bien un qui va nous plaire. On verra, on verra. On est dans un lobby avec Murloc. C'est toujours un peu chiant. Après, il euh, y a Mecha. Mecha contre Murloc. Bête contre Murloc. Donc voilà, il y a des counters à Murloc. Peut-être que les gens n'auront pas forcément envie de forcer Murloc. On verra. C'est vrai que Murloc, c'est problématique. quoi. Euh, on attend tous un peu les nerfs des, du, du poison. Parce que en vrai, les méta sans Murloc, elles sont tellement agréables. Un peu plus high roll finalement Parce qu'on peut vraiment monter des tonnes de stats Sans entre guillemets se faire counter à part par les mounted Merci size, size qui offre un abonnement à Marshmallow Merci beaucoup c'est gentil Merci infiniment vous vous débrouillez vraiment bien. Bon, en vrai il y a qu'un spots où je fais pas pouvoir Je pense si j'ai ça plus une, un autre bon taverne 2 De toute façon on sait que c'est sur les 6 gold On va faire up à 5 et pouvoir à 1 Il y a plus les alertes, je vais les remettre. Euh... Je vais les remettre. Bon. Lui est un bon taverne 3. Je vais juste troll. Ok, ok, bon, incroyable, mais ça c'est quand même une bonne carte. Est-ce une impression où les devs ont réduit le nombre de lobbies avec Murloc euh... Bah j'ai cette impression aussi, et je saurais pas te dire si c'est si c'est le cas. Mais j'ai, ouais, j'ai cette impression aussi. J'ai l'impression qu'il y a plus de lobbies sans Murloc qu'avec. Après, est-ce que c'est logique Non, c'est pas logique en vrai. Non c'est pas logique vu qu'il y a Ah remarque qu'il y absentes. trace absente. Ouais non si ça me paraît assez standard. Attendez j'ai oublié de tweeter que j'étais en live. Ah dommage la terreur patient aussi aurait pu être sympa. Alors on a quoi Terminez deux fois euh, votre tour avec des pièces non dépensées. Ah, c'est pas évident ça. En fait, c'est facile à faire, mais c'est parce que c'est que deux pièces de perdu. Le problème, c'est que là, on a un play avec 5 plus 1. Tour d'après, on va sensiblement genre faire juste achat, pouvoir, achat, un truc comme ça. Ou sinon, faire actualiser la taverne de Bob. Pas ça, ça actualise la taverne de Bob. Le problème, c'est que là, on va faire up, pouvoir. Et on va geler donc on n'aura pas l'actualisation gratuite Et On a la sphère Faut recruter des serviteurs mais c'est 10 C'est beaucoup 10 Ça ça a l'air d'être le mieux mais c'est un peu lourd à réaliser Je pense qu'on peut quand même le faire On va quand même le faire, on va prendre le spectre On va faire 5 On va faire up Et en vrai on va vendre lui terminer deux fois votre tour avec des pièces d'or non dépensées. Donc on va vendre ce petit loup Tour d'après on va juste acheter ça ça et on fera pas pouvoir. Bon ça reste des bonnes cartes ça. Hein. Rondelle, euh, boule, c'est vraiment très très très cool. Et comme ça, on aura un triple d'une bonne carte. Donc c'est plutôt chouette en vrai. Ça reste chouette. Elle est... en fait si ça avait été trois pièces non dépensées enfin pendant trois tours, je l'aurais pas pris, j'aurais sûrement pris le livre de cuisson. Enfin les, les deux étaient cool. Mais euh... Là j'avoue que c'est bien. Est-ce que c'est greedy <rire> Ah oh non, bah, je pense que c'est le bon play. Je pense que c'est le bon play. Est-ce que livre... Pourquoi... en quoi livre de cuisson ne serait pas plus greedy 10 serviteurs. Serviteur, ça veut dire que tu l'as dans 5 tours le truc. C'est plus greedy, non De se dire que ta quête tu vas l'activer au tour 10 me tromper, mais... Ou alors, en vrai, on fait ça. On vend boule. Parce qu'en vrai, boule, c'est 5-5 ou sinon, ça donne 5. Donc, est-ce que ça n'a pas du sens de vendre boule et de faire pouvoir Et en fait, avec rondelle, on récupère une grosse carte. Vous voyez Comme ça, on booste un Pachemar qui est quand même une carte intéressante. Après, en vrai, dans ce lobby, il y a les murlocs et les ennuis aux modules. Donc j'avoue que la boule de serviteur, c'est aussi une carte intéressante. Parce qu'on va pouvoir lui greffer des choses. Donc là, il y a deux plays. Soit on fait boule, on vend pour lui. Soit on fait... Juste on, on reste comme ça. En vrai, c'est pas si mal d'essayer de récupérer une deuxième boule, peut-être. L'avantage, c'est que si on vend, on récupère soit un deuxième rondelle, soit un deuxième pachemar. Et j'avoue que boule de serviteur, c'est quand même une bonne carte. C'est pas évident. Ouais, je pense que... De je pense que la boule est quand même une excellente carte. Non, mais pour mes HP, ça change rien. Vous ne suivez pas là. Ouh, ça m'inquiète par contre ce que vous dites. Ça m'inquiète parce que vous ne suivez pas. Pour les HP, c'est pareil. Si je vends la boule et que je fais pouvoir, les 5-5 vont aller sur une autre créa. Donc, en termes de. même C'est même mieux en termes de statistiques. Parce que c'est mieux d'avoir une grosse créa que. On va dire deux comme ça. Parce que vous voyez, la 4-5, typiquement, elle ne value pas contre le chasseur rock cave Alors qu'une créature qui est 8 ou 9, elle va value contre toute sa range. Vous voyez Donc, Ce serait même moins greedy dans l'absolu de faire ça comme play. Mais je pense que c'est la, la boule de serviteur. Et à partir du moment où il y a mecha, c'est intéressant. C'est pour cette raison. Ok. Là, on va pouvoir, j'imagine est-ce qu'on a envie d'un disciple Genre disciple pouvoir C'est cool en vrai, on transforme euh, en 5. On a un 5. Après le 5, on ne le choisit pas, mais... J'aime l'idée. On voit bien une mauvaise 4 Ah non. Ah <rire> non. non. Euh... <rire> Il n'y a pas de mauvaise... Ah. Enfin, si en soi, mais... On va prendre ça. Le gonfler le rond. On va sûrement pouvoir là-dessus. Après, on va peut-être d'abord gonfler le rond. On ne défie pas les sans en fait, c'est pas mal ça avec les boules. Euh, je pense qu'on va juste virer ça. Virer ça. Tenez, voilà ça. Ça. Ça. Euh, est-ce qu'il y a un truc qu'on a envie de récupérer Bah, en vrai, récupérer aileron, c'est pas si mal. Récupérer gonfler aileron, c'est pas si mal. Je vais les mettre là. Je vais faire un truc comme ça. Vous bon, même s'il si y a mecha, donc ça peut poser problème. Mais bon. En vrai, l'avantage, c'est que lui va nous donner un peu de stats. Bon, après la game, je remets l'alerte. Là, je suis un peu focus, c'est pas évident. On va pouvoir up. Je pense qu'on a un board qui est intéressant en général sur ce tour. En plus, contre Thiok, qui est plutôt un perso tempo, de surcroît, il est resté 3. Bon, nous aussi, on est 3, mais il a pas. Genre, on joue 90% contre un gars qui a quand même tempo. Je pense qu'on peut, on peut faire le up ici quand même essayer d'avoir Bran, parce que si on n'a pas de stats, on n'arrivera pas à gagner les... faire un rond qui est une bonne carte. Bon, pas de Bran. Je pense qu'on va pas partir sur Mama. On va prendre ce petit loup. Je pense que c'est le moment de virer Rondelle. Ou bon, alors on peut virer Pachemar qui n'est pas une très bonne carte ici. L'idée c'est quand même d'essayer de tripler lui, donc en fait je vais jouer lui. J'ai envie qu'il se stat au max. Et je pense que c'est Elrond qui part. Okay, je peux garder Rondelle encore un tour. Je fais un roll d'abord. Je prends l'info. Okay. Euh, boss c'est une carte clé dans l'archétype. Après là... Est-ce que Navigator aurait peut-être pas plus de sens Je ne pense pas. On rester comme ça. On joue que Bran en 5 Non, il n'y a pas gargouille. Est-ce qu'on joue le disciple Est-ce qu'on greffe juste ça là-dessus Je vais faire ça. Je vais faire ça. Il y a deux 5 qui m'intéressent. Il y a, a Bagargouille. Et il y a... Après, il y a bricaille qui peut être sympa à avoir. De toute façon, là, j'allais avoir la carte. Lui, est assez cool. Ça permet de stater un peu, même s'il a vocation à partir. Rondelle, évidemment, maintenant a vocation à partir. Je pense que vraiment, le tour 8, c'est le grand max. Il faut vraiment être ultra fort en tempo pour se permettre de garder Rondelle dans ce spot. GT méga fort en tempo. Ok, donc on va récupérer euh, rond qui est bien. On est dans la 5... On triple, hein, on peut aller chercher le chef des murlocs. Pour le moment, on croise pas trop d'archétypes méca, c'est plutôt une bonne chose pour nous. On joue contre le décédé. Il voilà, bon, y a souvent des décédés euh, autour 8 maintenant dans cette nouvelle méta. On va jouer ce petit loulou. En vrai, je pense qu'il faut roll. Ah non, on est 4, pardon. Je croyais qu'on était dans la 5. Excusez. Euh, bah, on va d'abord faire le pouvoir ici. On veut plutôt des 5 que des 6. Bagaro est une bonne carte. Je pense que je vais tripler dans, ouais, je vais tripler dans, la, dans la 5. Hein. Franchement, la 5, elle est plus intéressante. Argue. On va prendre le briller Kai. Ok, donc ça c'est un truc qu'on va garder. Ça on garde, ça on garde. Ça c'est quand même, j'aime bien. On a dit qu'on peut virer lui et lui. Bon, lui il a plus de sens de partir dans ce spot. La question c'est, est-ce qu'on prend le up ici C'est un mort. Je pense que c'est un moment de prendre le up. Dans ce cas-là, si on prend le up, il n'y a pas forcément besoin de virer la rondelle. On fait toujours une pièce de plus. Je pense que... Ébry et, et Kaï, on n'est pas forcément obligé de le jouer. Je pense que je vais up avec Crozilisk. bagargouille là et l'idée ça va être d'essayer de tripler de soit doubler lui, soit doubler lui donc on va faire ce spot là doubler un des deux voilà ouais j'aime bien ce spot, je suis dans la 5 je pense c'était plus intéressant de tripler quand même dans la 5 là, je le garde, je suis à 28 donc je peux même peut-être le garder pour le late game en vrai Ah, pas une bonne nouvelle. Faut pas que ce soit ça qui... Ok, c'est une bonne nouvelle ça. C'est-à-dire qu'on va... Par contre, faudrait pas tripler les... Les critters. Faudrait pas perdre surtout. <rire> faudrait surtout pas perdre. Bon, on va tripler les critters. Ouais, quoi que pas forcément. Euh. Non, par contre, on veut perdre là. Ah zut, zut, pas énormément de dégâts, mais quand même 8 hein. Bon, on récupère une mauvaise carte. Ça. Ah. on va pas acheter le navigateur. Théotard, c'est cool hein. Théotard avec Boule. On n'a pas Bran, ça nous fait un vrai plan alternatif. Genre, rondelle, ça vire, on le sait. Là, lui, il virerait. Et on garderait ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Je suis pas... Je suis pas certain. Je suis pas certain que ce soit si bien que cela. Je pense que je vais roll. Quand même. Oh, wow. Euh, Bran. Okay. Et la question, c'est, est-ce qu'on triple ce petit loup Mais je pense qu'on va quand même le tripler, en vrai. Parce que comme ça, si j'en ai un autre, je peux jouer l'autre. Euh, dans ce cas-là, je peux jouer la MAMA avant. Faut que j'aille vite, désolé, je parle. Pas que je parle dans ce jeu. désolé je parle il faut pas parler dans les tours murlocs pardon ok bon après on est pas si mal quand même on a un peu de stats mais qu ah, qu'on il a pas maman hein. ça c'est des, des cartes qui ramènent que des, des petites loutres ouais ça peut le faire même si elle de mort quand même ah, désolé Ah ça se met pas très bien Ça se met pas extrêmement bien Ok. Dommage dommage Bon pour le moment on a perdu un 90% Et on a perdu un 50% Donc c'est pas une bonne chose, les statistiques ne sont pas avec nous Bon, les statistiques sont avec nous Bon, les statistiques sont avec nous. <rire> Je suis un gros mytho. Ok. <rire> euh, attendez, il y a des spots. En fait, l'idée, c'est quoi En vrai, lui, on le vire, hein. Ah non, bah on va virer un autre même, parce qu'on va jouer sûrement. Ou à moins qu'on ne joue pas Bricaille. On n'est pas obligé de jouer Bricaille en vrai. Dans le spot, on peut juste jouer Bricaille et le virer. Ça. Ça. Ça. Ça. Ça. En vrai, c'est bien parce qu'on a quand même. Euh... Après, on a que deux races pour les mounted, mais je pense que c'est ok. Par contre, on a vocation à jouer la boule. Bah, de race, c'est pas mal quand même. On veut tripler. En fait, on veut. On... Ouais, peut-être tripler Bran. Je pense que le spot me, me plaît bien. Ouais, franchement, le board est quand même pas mal. Hein. Je cherche quoi en 6 euh, Le chef des murlocs. Le chef des murlocs et les mounted, accessoirement. Après, les cartes clés, c'est quand même plutôt les. Les ennuyaux, les, les toxis. Mais le problème de jouer des boules de serviteurs avec ennuyaux, toxis, c'est qu'on perd contre les déflectos. Donc euh, s'il n'y a pas de déflectos, c'est bien parce que c'est des amalgadons. Mais amalgadons, on sait que ça perd contre des déflectos. Donc faut voir. Oh, c'est rigolo avec l'attaque. Il y a de l'idée. Je pense pas que ça suffise, mais il y a de l'idée. Là, typiquement, vous voyez, par exemple, dans ce, contre ce genre d'archétype-là, Mantit ça sert à rien Donc Mantit dans ce lobby c'est pas fou hein. Contre bête, contre mecha c'est pas fou Ça reste quand même bien contre les gens qui vont jouer big Et il y en a quand même qui vont jouer Naga Il y en a qui vont jouer euh, bah, contre Murloc c'est bien Contre Naga c'est bien bon, ça fait pas mal de stats quand même hein. Bon ça ne suffit pas mais c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Ah, c'est vraiment... Elle est vraiment intéressante sa compo. Hein. Oh, il prend pas mal de dégâts. Mais j'avoue qu'il chope la moindre Elisa là avec ça. Il a pas besoin d'Elisa dorée quoi. Bon. On va récupérer le taunt. Monted. On ne veut pas tripler mounted je crois. Quoique... Je pense que c'est pas choquant mais... Un peu risqué. Ah mais c'est pas choquant. C'est cool c'est en vrai avec Baran aussi Euh... Um, Dac On a le gonfle rond. On va sûrement jouer le gonfle rond. C'est quand même une grosse créa, ce serait intéressant de le tripler Ouais c'est gros tout de suite hein, ça c'est pas mal gros tout de suite. Comme ça, si on les triple, là en vrai on en a plein, donc il y a quand même de grandes chances de les tripler. On peut même trouver un espèce de spot comme ça. Comme ça, on va presque tout le temps les tripler. En espérant survivre, évidemment. Comme ça, ça libère aussi la place pour le bou la boule de serviteur. Genre, je peux garder, garder gonfler le rond en main, trouver ma, ma toxie. Ah, c'est dommage d'avoir perdu ces pourcentages. Encore si j'avais perdu que le 50-50. Mais là l'avoir perdu les deux c'est quand même assez problématique. Ça nous met dans une situation délicate. Voilà le moindre.. Même si on joue que des 80-90%, euh, bah on peut prendre un 10%. Et ça nous ferait perdre des points sur une game où on va presque tout le temps en gagner en fait. Ou alors si on n'en gagne pas, c'est vraiment qu'on est maudit. Bon déjà on va le tuer, lui c'est une bonne nouvelle. Ça fait un joueur de moins. contre le mort dommage ah en plus c'est pas un bon match up lui avec des bêtes avec des rip -up. on récupère une manteed pas un bon match up on vire quelque chose on peut virer bran on va virer bran Ah ouais le matchup va être chaud, hein. le matchup va vraiment vraiment être chaud. Le roll pour prendre l'info dans un premier temps. On veut un truc genre ça. Pas sûr, je pense qu'on a perdu. Hein. Je pense qu'il joue un counter. Hein. Je pense qu'il joue un counter. Ouais je vais même le virer lui, ça fait un peu de PV. Je pense que là on est en mode survie. Euh, on est en mode grave survie. <rire> Et ça va quand même être compliqué à dos. Dommage parce que le, la texture est très belle. Hein. La texture est belle mais là le match-up est catastrophique. Hein. La match-up est vraiment catastrophique. Elle de mort plus venin plus les bêtes. Très dommage, je pense qu'on va, on va malheureusement perdre des points sur cette partie. lui first je pense que vous avez une Ah j'ai peur J'ai peur euh... Bon il joue grenouille Après ouais Ah je suis devant quand même hein. Selon le tracker Après parfois le tracker il a du mal à comprendre les spots Surtout avec Venin qui est une nouvelle quête quand même Bon en vrai les, là, le fait d'attaquer deux fois c'est pas mal. Bon ça c'est pas mal du tout. Non oh, ça va quand même. Il n'y a pas tant de grenouilles. En fait tout à l'heure il faisait presque plus peur son board. Ouais non pas forcément plus, mais en fait il y a... y a plusieurs tours, son board il était déjà fort. Donc c'est pour ça mais il s'est pas tant amélioré que ça. Bon Ouh. Je souffle, je souffle. S'il y a deux morts, je joue contre le mort. S'il y a pas de mort, je joue contre le mort. S il y a un mort, bon bah top 4. Ok. Bon, il y en, a de... bon en tout cas, il n'y a pas trop de mecha, a priori. Lui, il joue des Nagas, donc c'est plutôt un bon match-up. C'est plutôt un bon match-up. <rire> On veut des zaps. Oh, ce sera toujours mieux que le reste. Qui n'a pas son poison Le petit loup. Je pense qu'on va commencer à essayer d'aller chercher les, les héroïnes, j'imagine. Ah, on a une texture qui est très très euh, très très belle et hyper pragmatique. Contre Naga, je pense qu'on a un bon match-up quand même. Contre Naga, j'imagine qu'on a un bon match-up. Est-ce qu'on a envie de jouer les, les blanches-têtes Naga, je suis pas sûr. On a envie de ça, je ne crois pas. On veut un dynamiteur. Naga. On sait qu'il a un taunt, il a un boubou divin, donc il a deux boubous divins sur son board. On en a un, deux, trois. Non, je vais juste roll. Si je trouve une héroïne, je l'achète. Ok. Je vais l'acheter à la place. Bah, sinon, Zap, c'était pas horrible parce que ça peut aller chercher Leroy. Euh, ça peut aller chercher... Euh, ça peut, genre, cacher, casser une héroïne et ensuite aller euh, casser le boubou. Et je pense que là, on est qu'à 10. Et puis, de toute façon, héroïne, ça, vu qu'on a envie Bran de toute façon... Ça me paraît ok. Ça me paraît ok. Je prends pas euh, baron il faut juste que je triple héroïne. Maintenant je joue pas grand chose. Peut-être Leroy à la place d'une de mes cartes faibles, mais j'ai pas vraiment de cartes faibles. Bon On est devant hein. Les, les Mantit ça, ça gagne ce genre de, de compo. Salut Darka, Darkak. Merci pour le prime, c'est gentil, merci infiniment. Salut Trick, comment ça va aujourd'hui? Bah très bien et toi. est ce qu'on gagne non, dommage. Dommage, on ne le tue pas. On joue contre le mort ou pas Ah non, on a déjà joué contre le mort. Malheureusement. Là, c'est dur de virer une carte. Il joue des pirates. Il joue des pirates, des pirates, des pirates, des big pirates. Bon, on a une belle compo pour big pirates. Euh, on est boardlock. Ça, c'est important. On est boardlock, donc euh, on va juste roll ici. On est boardlock, c'est pirate donc a priori c'est pas à base de baron donc il euh, n'y a pas besoin de prendre le zap, par contre, euh, mes adversaires n'avaient pas de mounted hein. donc peut-être qu'il faut up ici et vraiment aller chercher l'autre mounted à la main, il n'y en a pas beaucoup, il n'en reste pas énormément dans le, dans le pool mais en vrai c'est un petit peu tout ce qu'on joue, c'est mounted et, et héroïne donc autant up. Bon, ça c'est intéressant, mais ça demande tellement de sacrifices. Ça demande sacrifice d'une carte, sacrifice de deux cartes, et encore faudrait trouver le poison. Et j'avoue que c'est assez fort. C'est fort contre lui, et ça a peut-être du sens. Mais ça fait beaucoup d'investissement, ça fait beaucoup de sacrifices. Je ne sais pas si c'est si bon. Je ne sais pas si c'est si bon. Parce que c'est beaucoup de pièces. Hein. Parce que là, c'est en plus, c'est un gel. Donc, c'est au moins 6 pièces plus une du roll gratuit. C'est 7 pièces pour virer 2 trucs. Sachant qu'en virant 2 trucs, il faut retrouver derrière une héroïne ou un Leroy. Et encore, il faut trouver le poison. Donc, vous voyez, la probabilité, elle est quand même pas méga sexy. quoi. Mais en même temps, c'est un winning play. Mais c'est un winning play. En vrai, si la probabilité n'est pas sexy, je suis pas sûr que ce soit un winning play. Écoutez, non. Nous allons roll. Euh... Mon... Pirate. On va euh, prendre le Leroy Ce sera sûrement meilleur qu'une 76 d'attaque Là voilà, l'idée c'est que s'il a que des 200-200 On peut pas gagner avec une 76 Donc il faut avoir des cartes qui value Et Leroy ça value tout le temps oh. Ah zut euh... ça fait égalité hein? ouais ça fait égalité Avec un ennuyo. On a deux tours. Let's go. Je pense c'est ok. Dans ce spot là. Rikaille on l'achète. Pour le prochain combat. Ok. Euh, bon. Contre lui. Le problème c'est que là on s'est affaibli. Hein. Là on s'est affaibli contre Earthless. Après il est mort. Donc son pouvoir ne s'active pas. Par contre sa quête s'active. Et son pouvoir ne s'active pas. Donc c'est déjà ça. Euh, on connaît son placement. Pff, Leroy a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on veut des. Euh, c'est plutôt comme ça, je pense. Ou alors on joue Brikaï bri maintenant en vrai. À la place de Leroy. Ça a du sens, pas plus. Hein, L'Heroï, c'est pas. Non, les Boubous Divins, ça a pas trop de sens. Ça peut se mal se mêler contre les bêtes, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais autour d'avant, on est d'accord, hein, il fallait virer la carte contre Pirate. Il pouvait y avoir que des 200-200, donc c'était plus judicieux de le faire. Et c'est vrai que là, maintenant, on n'a pas un board qui est très strong. On n'a pas beaucoup de points de vie. Après, il est taverne 5. Il y a souvent des rip 1 à 1. Si on arrive à choper le baron, il y a quand même une chance qu'on prenne genre 8 ou 9. Ouais, ouais, ça a été... Venin, ça a été nerfé. Nain a été énervé. Bon, on verra, hein. je pense que c'est ça le placement. Euh... Ah, L'héroïne en vrai, on peut même le mettre à la fin. Ah compliqué. C'est compliqué, franchement. Euh... Après, je jouais... Ouais, on verra, on verra. c'est vrai qu'on a enlevé 70 PV quoi. Ah, je veux juste survivre. Hein. Si je joue euh, je, je 80-90% de chance de survie, c'est déjà ça. Hein. Ça me va. Ouais, vous voyez. J'ai 10% de chance de mourir. J'ai quand même 70% de win. Ça reste quand même assez ok. Là, je value, non Ah non, je value pas. Donc, on va chercher le baron. En fait, c'est gagné. Bon, ça aussi, c'est gagné, je pense. Ok. Merci John pour le prime. Merci beaucoup. Je t'ai pas remercié je crois. Merci infiniment, c'est super gentil. Merci de ta générosité. Et merci de me permettre de vivre de mon activité. Merci à toi. Merci infiniment. Bon on va jouer la finale, je pense. Contre euh Monsieur Ozati. Au Twitch. Chat. Je pense les pirates... Ah, quoique, non. Hein. Ah ouais, non. Ok, c'est les pirates avec de la résilience, avec un board un peu relou. Il nous prend des héroïnes. On va cliquer. On, on pourrait considérer le, le dynamiteur contre lui. Parce qu'il a l'Heroi, il a la 5-3. Après, nous, on a Boubou là, Boubou là, Boubou là, Boubou sur un autre. On a beaucoup de Boubou également. Hein. Donc, on va pas le considérer, mais on pourrait. Euh... Ça va être dur de trouver héroïne vu qu'il en a beaucoup. Vu qu'il en a beaucoup. Il va falloir trouver. Euh... Pas grand chose. Hein. Pas grand chose. Il est pas si mal ce bricaille, il peut bloquer son Leroy. Vous vous bien. De toute façon c'est le play. Hein. Ça peut bloquer son Leroy. Bon on est derrière. Hein. Il a la, la grosse compo. Bah le problème c'est qu'il a... Ouais, il a beaucoup de stats et il a le, cette héroïne dorée qui, qui nous manque. GG. Dynamique. Il a tout doré c'est bizarre. Ah mais il a eu de victime. Donc ouais, il a, on a plus de Boubou que lui, donc déjà c'était bien d'avoir eu la lecture sur le dynamiteur. Euh, le dynamiteur est gros, donc on peut même pas nous-mêmes jouer dynamiteur pour bloquer sa 5-3, parce qu'il le met en first. Euh, ah, c'est dur de gagner ce genre de compo. Il faut héroïne Doré quoi. Il, il contre les mounted et ouais, bon intéressant. Vous voyez Toki c'est vraiment strong. Hein. Pourtant on a perdu, on n'était pas bien en life, mais bon parce qu'on a eu de la malchance. Mais euh, derrière, on a trouvé les deux mounted et on a pu construire autour. Mais bon, alors, même si on a eu de la chance sur les mounted, il euh, y a Toki qui peut nous permettre d'avoir double mounted en ta 25, quoi.